Fidèles téléspectateurs de l'émission Évangile au quotidien. Tikanza la Pambo labino. Que l'éternel notre Dieu vous bénisse. Nous sommes encore dans la joie de nous retrouver dans vos maisons. Toujours dans le cadre de cette émission chrétienne. L'émission de tous les enfants de Dieu. Vous parler de la réalité. C'est-à-dire ramener l'évangile au niveau social. Au niveau des réalités et de la vie courante. Que les dieux tout puissants vous bénissent qui vous bénisse richement. Nous avons un thème très important à développer ce matin, te redévelopper tes mots qui te recommande kasi, émissions en toujours bilingue kobosana te ezapeka émission en tamou pousser tant il y a évangile au quotidien. Dégo nanga ma souffrance est-ce une malédiction ou une épreuve Ma souffrance est-ce une malédiction ou une épreuve Dinto loba ba pasi o yanga ezabili akeli mabé te ezali bongo nzamba za ko lekisona c'est ça la plus grande question. Que je me pose dans le cadre évangile au quotidien. Le concept ça, est bel Tout le monde souffrance, tout malédiction, tout épreuve. Premièrement, la souffrance, la souffrance c'est ali Pas si en général. La souffrance est ou comprendre en à confondre en hum. na C'est différent bozui, mazo Donc la souffrance a euh ou comprendre comprendre qu'ça état d'esprit était difficulté, Donc tout le monde riche, billet, azan en des fois manque à pongoi, un à la il souffre quelque part. Moutoisez à ba moyen aillez, mais à quoi souffrir, nini, on a le manque affection. Et la personne peut souffrir de ça pendant toute sa vie donc souffrir malgré immeuble des fois la personne souffre de ça alors passage biblique souffrance beaucoup plus Et ça, 1 chronique chapitre 4 verset 9 nous voyons jaibette nous avons énuméré la souffrance Déjà, à travers l'exemple de Jébet, tu vas comprendre que Jébet, c'est un peu de capacité auquel il a été mis, il Là, D'ailleurs, la Bible dit que ses frères l'appréciaient. Il était apprécié de tous ses frères. Il l'admirait. C'est-à-dire qu'il a vu que la vie est malade, c'est ce qui fait qu'il a admiré. L'homme n'est attiré que par ce qui frappe aux yeux. Ce qu'on dit qu'il était admiré par tous ses frères, cela veut dire qu'il avait une bonne vie par rapport à Nabango. Alors, mon bien-aimé frère et soeur en Christ, mes bien-aimés frères et soeurs en Christ, je veux dire, c'est que dès qu'on a comme moi j'ai il souffrait d'autres choses. Il avait plusieurs domaines dans lesquels ben, il souffrait. Premièrement, un problème de limitation. Deuxièmement, comme s'il n'était pas béni, c'est comme s'il était porteur d'une malédiction. Troisièmement, il y a des influences spirituelles. Ben, il va souffrir dans lesquels il va souffrir. Et j'ai bête, ne se sentait pas épanoui et il en souffrait. Pendant que, na journée vie quotidien les gens mais des fois peut-être sur les quand les choses ne marchent pas est que donc chacun de nous peut se retrouver en train de souffrir que tu sois homme de Dieu il y a des hommes de Dieu qui souffrent ben, eh, hey, ben voyou. Et il en souffre. Mais malgré ses faté il y a un malin. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand on parle de la souffrance, ah, oh, quand bah, on oh, bah, a été limité, il y a une catégorie, il y moyen. Non, non, non, non. La souffrance dont nous parlons ici, il y en dehors, il y a pas moyen. En dehors, il y a de niveau d'études. En dehors, il y a un rang social. Tout le monde peut souffrir. Donc, tout, tout, à ce que mon appassé, alors nous avons posé une questions. Je pense qu'on comprend que, ils à la pasteur, un prophète, ils à de la République, les à la ministre, les à la cordonnier, à la sentinelle de domestique, tout le monde contrôleur te réserve pendant la le Donc tout le monde peut souffrir. C'est qu'on question où ils à importante ils allent et Seigneur il croyait bah origine ta cause la souffrance a ils à on a énuméré deux causes là bas. Est-ce une malédiction? Ou c'est juste une épreuve. Tant que vous avez l'origine la cause, il y a souffrance. Et ça, déjà mon clé. Et il permet permettre aux Ma solo de sorte que l'objet souffre les sous-soutés. Et tu peux lire cela dans 1 Chronique chapitre 4, à partir du verset 9, verset 11. On nous parle déjà d'Ebète. J'ai bête à colo. La solution à toutes ces questions, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui peut nous l'accorder, c'est-à-dire auprès de Dieu. J'ai bête est allé auprès de Dieu à poser ma question et à lui prière. Une prière consistante. Et je parie que qu'on a J'ai bête, il a eu à faire une réflexion profonde. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui pensent que... Quand on prie, on n'a plus le temps de réfléchir. Non, la Bible et la foi n'excluent pas la, la réflexion hein, dans la vie des fils et des filles de Dieu. On voit d'ailleurs Dieu recommander la réflexion à son serviteur Josué, dans Josué chapitre 1er. Qu'est-ce qu'il dit Josué, <rire> Que ce livre de la loi n'est s'éloigne <rire> point d'état de ta bouche. Oui. Il ne dit pas « Lis-le jour et nuit ». Il dit « Médite-le jour et nuit ». Méditer veut dire quoi C'est faire une profonde réflexion sur quelque chose. T'as un dictionnaire à comprendre. Donc, il lui dit de réfléchir profondément sur ce qui est écrit. Et quand tu auras compris le sens de ce qui est écrit dans la parole, c'est alors que tu pourras te conformer à ce qui est écrit, c'est-à-dire à la parole du Seigneur. Et alors, tu réussiras et tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Ça veut dire quoi, Néronala il faudrait que souffrance Nayo et poussion à battant des réflexions profondes. On va discerner si quoi avec l'aide du Saint-Esprit. Est-ce est à cause d'une malédiction que je souffre ou bien c'est juste une épreuve L'épreuve c'est quoi C'est un test, un checking. On éprouve le feu, plutôt le, le, le fer par le feu. On éprouve l'or euh, par le feu. On, on éprouve l'argent. La bah, matière précieuse, bah, on a un moto pour éprouver. En Quand on parle d'épreuve, c'est-à-dire un checking, un test. Bah, bah, de... On peut également considérer ça comme une sorte de formation, une école de Dieu. Vous comprenez comprendre. Donc il y a des personnes qui souffrent parce qu'elles sont, elles sont maudites. Il y en a également d'autres qui souffrent parce que Dieu est en train de les faire passer par des épreuves, une formation, une école de formation, une formation, oui, une école des dieux, pour qu'ils soient des hommes faits, des personnes au ont déjà checké, les qui ont épreuves, nous comme un homme solide, et il y aura un discours, est-ce que vous comprenez mes amis Alors, dans j on peut lire rapidement, bien qu'un évangile quotidien total en rapenzate, les autres au salamont exception, rapidement, rapidement, rapidement, un chronique chapitre, 4 versets 9 à 11. La Bible dit, Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ou dans la souffrance. Verset 10. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu m'es béni, c'est-à-dire qu'il avait fait un constat, après réflexion et analyse, il a compris qu'il n'était pas béni. Cependant, il était admiré de ses frères. C'est que la Bible vient de le dire au début, là, au verset 9. Et puis a si tu me bénis et que tu étends de mes limites, et si ta main est avec moi, donc là, il a compris qu'il avait un problème de limitation, il n'était pas épanoui. 3. Et si ta main est avec moi, il avait compris qu'il travaillait seul, il n'avait pas le soutien ou le secours des dieux Et si tu me préserves du malheur, vous comprenez? C'est qu'il vivait le malheur. Donc, et en sorte que je ne sois plus dans la souffrance. Il fait mention de la souffrance, j'ai bête. Donc, on met trois points de suspension qui veut dire qu'il avait, avait beaucoup dit et l'auteur nous épargne les détails. Donc, on se comprend de Renan Nababu, Soyo, est en train dénumérer les raisons pour lesquelles il était en train de souffrir. Il dit, si tu me bénis, donc la souffrance ne sera plus parce que tu m'auras béni. De deux, si tu brisais les limites, quand je serai épanoui, je ne souffrirai plus, je n'en souffrirai plus. De trois, ça veut dire qu'il a eu le temps de faire une analyse profonde des choses ou des situations douloureuses, des conditions difficiles et des zones de turbulence qu'il traversait, à réfléchir, à côté co à, à comprendre que, oui, il y a plusieurs raisons. Premièrement, le malheur. Deuxièmement, les limitations. Troisièmement, euh, euh, quoi, quoi encore euh, le manque d'épanouissement. Quatrièmement, le manque de la faveur de Dieu. Donc, la main de Dieu n'était pas sur moi. Plusieurs raisons ont justifié cela. Et on peut comprendre qu'il y avait un problème spirituel de malédiction sur Jaébet. Est-ce que vous comprenez, mes amis Donc, les deux raisons sont valables. Ici, je vous ai donné l'exemple de Jaébet qui lui est en train de subir l'influence d'une malédiction. D'où venait la malédiction C'est le nom que sa mère lui avait donné. Maman n'a bengué comme Jaébet qui veut dire quoi la souffrance n'a Donc, maman yori bé. « Ah, qui sent moi, ma béma, kasi, ah, ma botoli, tout ça. »« N'a sa douleur, n'a sa Tant, on ne peut pas directement, il va enfanter. » Et il, en enfantant, il dit « Ah, cet enfant, à cause de la douleur, j'ai enfanté cet enfant. » Je ne sais pas si c'était de manière prématurée, mais ce n'était pas encore le temps. C'était sous l'influence, sous le choc de cette mauvaise nouvelle que l'arche de l'éternel a été prise. Il va enfanter. J'ai bête, et elle prononce une parole, une parole malheureusement qui est une malédiction qui va... Rattraper la vie de tout un, un jeune homme en la personne de Jaébet Toute sa vie est liée par les propos de sa mère Elle dit, on l'appellera Jaébet Ça veut dire, c'est lui que j'ai enfanté dans la souffrance avec douleur Est-ce que vous comprenez de que n'a souffrance à mon tout Et que vous avez la peine à résonner en soi, des fois spirituel, des fois malédiction Donc c'est à vous de juger et... Je vous recommande de bien vouloir vous confier à la personne du Saint-Esprit. Moutorosungaye pour ce sol, effectivement. Et sa malédiction. Exemple un moutoie à souffrir, mais ce n'était pas une malédiction. Loin de là, la malédiction dans la vie de ces jeunes hommes. c'est aussi un monsieur, on l'appelle Joseph. Dans les livres de Genèse, chapitre 41, vous pouvez même commencer à partir 37, 41, Tirnarumatakuna. Joseph est un jeune homme aussi qui a vécu avec Dieu. Mais on l'a vu souffrir. Il a vraiment souffert, ce jeune homme. Premièrement, il a souffert de la trahison de ses frères. Joseph Neronanga comme esclave. Il a vu ses frères rentrer à la maison. Et lui, on l'a mené par des personnes, des inconnus, ou sur une terre étrangère. Il va en Égypte avec des, des, des mignottes, bien seigneurs des méniotes. C'était vraiment un esclave. 님ique... Quelle douleur. Il a vécu ça dans sa chair. Il a entendu ses frères dire que "Ngonanayo eh trahison, Joseph Trahison Ses frères étaient en train de dire tuons le et nous verrons ce que deviendront ces songes." Pendant ces temps, ils discutaient sur soit la mort ou la vente de Joseph. Lui les écoutait où dans la citerne. Non, un de qui a cité un de ses propres frères Donc la trahison, la souffrance, Joseph en a souffert mes amis. Il s'est retrouvé comme esclave. Et puis les Madianites qui l'ont acheté l'ont aussi vendu de nouveau. Il se retrouve maintenant entre les mains des potifards Et c'est là il va commencer à avoir un peu un souffle. Ah ben bah, heureusement, souffle, mais moi, beauté, comme je suis un peu de peu un peu un peu un peu ah, c'est l'évangile au quotidien. Ce qui était hier, c'est ce qui aujourd'hui. Joseph est victime. Je parle à quelqu'un. Au ah, ce Au moins, problème. il y a rien de Au problème. a mon donc toutes les souffrances ne sont pas nécessairement une malédiction. Ça peut également être l'école de Dieu. Voilà Il que la femme de Potiphar a joué à boiter dans la dans... prison. Eh, mais ça na diplôme, que diplôme a master Elle-même a sa auteur. a abomination adultère de son état. Donc, adultère il est responsable. Il est responsable, mais il est un jeune homme. Il est sain. Il est qui a touché. Il est un homme qui a été touché. Il est parce qu'il étranger. C'est hébreu venu ici pour abuser. Les fils du pays. Vous comprenez C'est des réalités auxquelles beaucoup sont en train d'assister jusqu'à aujourd'hui. Bah bambalikamou n'arrête pas de nous saluer. Bah n'a n'arrête pas de citer la famille mohouboye. Essayez de comprendre. bambi ou benza dont qui dit camboumouboye, bim mutu t'es dans ma coloté. Joseph en a souffert. Était-il maudit? Parce que viner depuis la famille gouna passe. Bah ne va trahir. Bah t'es qu'à comme esclave. Après deuxième fois vendu comme esclave. D'accord. Moi a respiration que vendu et souffre. Bah mohou. Bah moustoné ne boloko prison. La raison d'accusation. Violeur des femmes. Preuve, et Zawab, et Lamba n'a été la écoute. Or, a t Lamba parce qu'il voulait se sauver? Ah, l'évangile au quotidien. Nous avons posé aux questions ta souffrance est-elle une malédiction? Ou bien c'est une école ou une épreuve? Question nzamba avons posé, la réponse, mais nous avons wapi ce me l'est pas mon mon sang, tout Que le Saint-Esprit nous aide, du moins à tout un chacun de nous en ce qui lui concerne, d'avoir la vraie réponse par rapport à cette problématique. Est-ce que vous comprenez, C'est une question qui nous est tous posée. L'angile au quotidien, aujourd'hui c'était un temps de réflexion. Banda qu'on examine Vinayot. Talanan, y'a souffrance, tout souffrance, nanga, Et ça, malédiction. Tout nazo école, il y a formation, le roi à Joseph. Quand c'est une école de formation, Joseph est rentré en prison, il est passé par la souffrance, servitude, vendu, trahi par ses frères, mais la finalité, il s'est retrouvé premier ministre sur une terre étrangère. On l'appela d'un nom nouveau, Safnash, Paneh, celui qui a la capacité d'interpréter les songes. Deuxième personnalité, après, Joseph, après le roi Pharaon, sur la terre égyptienne, et il a fait de ce, de ce royaume la plus grande puissance économique mondiale pendant cette époque-là. Tous allaient se ravitailler en dharri alimentaire en Égypte parce que la personne qui venait de souffrir malédiction neti net, malédiction net, malédiction souffrance nous malédiction formation nous malédiction c'est quelle école la formation ma prière que Dieu te prépare aussi au comprendre que ayoo des fois malédiction mais c'est une école de Dieu qui te donne le cœur de Joseph et resupporter des preuves peu importe comment un homme fait que l'Éternel mon Dieu vous bénisse et si c'est une malédiction fait des prières, n'est-ce pas? À l'instar de, euh, des, des prières de qui? De Jaïbet. À Sungibiso, Jaïbet à Sololi. est à la malédiction. Hein est à l'épreuve. N'yons vraie solution. fongo les épananzambe en Zambé. Tikan la vie Ah oui, c'était votre âme serviteur, l'homme de la continuité. Dans Évangile au quotidien, Temezaki ma souffrance. Est-ce une malédiction ou une épreuve? Que l'éternel, mon Dieu, vous bénisse. Tokoutani Bongo. La prochaine émission, dans le cadre évangile quotidien, toujours. Qu'on a sur la chaîne YouTube Patrick à la ministrie, une chaîne d'édification, d'affectation et d'orientation divine. Qu'on bosse en appel tant de rennagai, qu'on partager tindaliana moutou, partager na mouninga na moa sitona mubali, de sorte que prochainement, aza raté ba masoli kito re lokola oyo. Alors mes amis, je vous prie de bien vouloir vous abonner. Vous avez aimé notre intervention. N'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne YouTube, à la ministrie, la chaîne d'édification pour toutes les familles chrétiennes et toutes les familles du monde. Abonnez-vous massivement, cliquez sur s'abonner, partagez, partagez, donc cliquez sur la cloche de notification, cliquez sur toutes les notifications de sorte que vous ne puissiez pas manquer la nouvelle production ou la nouvelle présentation de nos émissions. Allez, que les dieux tout puissants vous bénissent. Quant à moi, je vous dis merci de nous avoir suivis. Bye bye et à la prochaine. Que Dieu